ça, on va faire 3, 2, 1, top hey, hello Exiles Ici Zelk, en compagnie de la chère et magnifique Elona, la petite witch, euh, la petite witch, la petite putain de Renaud démarre <rire> Je t'emmerde <rire> hey, Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pass of Exile, acte 4. Euh, premier les deux boss présents à côté de Lily Diala je fais comme si je savais les choses, sauf que c'est la première fois que je mets les vies, donc je ne sais pas du tout est-ce qu'on va, ce qu'on fait, à quelle heure, comment. Donc je te laisse la parole très chère pour vous expliquer <rire> ah oui, <rire> ce qu'on va faire dans Alors, cet épisode. Je te voyais, t'étais chaud et tout, c'était beau <rire> Donc, Chers amis, aujourd'hui on va aller combattre le, le sempiternel gladiateur, le putain de gladiateur Daresso. En fait en gros on va rentrer dans son rêve et on va lui péter sa face parce qu'on nous on est comme ça, nous on déconne pas. Allez, let's go Dans les rêves, tout ça. Hein. Et en fait en gros, on... à la droite il y a Daresso, à la gauche il y a Kaom et chacun des deux doit nous donner un item pour euh, mettre en marche l'espèce de suppositoire que tu as vu devant. D'accord. Qui nous permettra de rentrer dans la bête. Donc, bienvenue dans l'arène. Oh yes, so. Ah, Ah, t'as mis le son du jeu, t'as mis les oh, voix. Oui, oui, oui j'ai mis les voix. Tu as mis les voix oui. Par contre, quand on va arriver ici, la grille va se fermer, donc rentre bien. Voilà, et c'est parti mon gars BASTON Ah oui, d'accord. Et ça, ça vient par vague, euh, On enchaîne, on enchaîne un... les arènes ou... Ouais, c'est ça au en fait. Ici, c'est vraiment le principe. On va enchaîner les arènes et les mobs. Jusqu'au boss. Donc ici, on est dans les arènes de merde, forcément. Oh. En fait, en gros, c'est le rêve de Daresso, c'est tout son, tout son accès à la gloire. Donc au départ, il a commencé dans des arènes de merde, hein, on peut dire ça comme ça, vu le terrain à combattre des espèces de créatures pour au final se glisser dans les plus grandes arènes que le monde n'ait jamais connues. Et en gros, et... Le... Ouais non, je, je dis rien parce que, parce que j'en sais rien en fait, je vais pas te de poser des questions, on va voir en temps voulu. Oui si tu veux hein. Non parce ah que j'ai demandé si ça changeait en termes de, de design, d'ailleurs je suis à l'extérieur. Le Plutôt, rentre dedans, clique sur ma porte Ouais mais non, j'ai envie de laisser galérer moi. Non, récupérer <rire> l'expré sans que rien faire. Les... Hein. On les veut hein Oh salaud. Ah le salaud Ah la salaud Supérieur, ça extract, ça, par contre je vais l'outre. Hop là vini ni bossu J'aime bien le concept ici Bah oui, écoute, on enchaîne des arrêts, on coupe des mocs Ouais, mais moi je sais pas, ça me faisait penser un peu à Fable, tu sais Moi, ça m'a fait penser... Hop hop, allez voir notre let's play et tout Hop hop hop Ah oh, putain, transition. <rire> pas transition, finir, hein. transition Transition pub Transition pub moi, moi je vous le dis, si on a un commentaire et le jeu sur la dernière vidéo, on continue, oh, j'annonce, alors... j'annonce, s'il y a un seul mec qui veut dire ok votre truc c'est cool, continuez ça me fait plaisir, mais mot pour mot, hein. le on mec sait, qui dit ok pas votre pas truc c'est cool, ça fait plaisir, plaisir. boum on y va, mais si c'est pas si dit genre ouais c'est génial et tout je vous adore, ça compte pas, ça compte. non ça compte pas exactement, Mot pour mot et avec les fautes d'orthographe qui vont avec. Hein. Exactement. Je pas faut les, les fautes d'orthographe que Gecko ferait. Je ne fais aucune faute d'orthographe jamais. Les... Je suis un dieu. Et ouais, donc ici deux mini-boss. Ah mini-boss corrupt Calmez lui. Ok, mec, oh flash on. <rire> oh, ouais, t'es es, es sous-puncture, fais gaffe quand même. Hein. Ouais, mais attends, faut arrêter de courir, c'est ça Ouais, ouais, quand t'es sous-puncture. J'avoue, même à moi, il me fait mal. Donc je dash, j'arrête de courir et je. Euh, et et j'utilise du... ma potion. <rire> ouais, ouais, voilà. Oh, supérieur réflexe Ah, oh, ça, c'est les nouveaux items, regarde. Ouxworld et Reflexbow, ce bah, sont des items Marrakesh Marrakesh marra, Marrakes. de, marra, de Marrakesh aussi, ouais. tu vois c'est des nouveaux styles et ils ont des nouveaux passifs entre guillemets Donc assez ah bien bon. foutu Tiens, je sais pas ce que ça représente mais... Je vais avoir un avoir... trait channel 12, non c'est pas ça, je me sens bien Tu veux faire quoi bon, Je, <rire> je, je m'agourais <rire> Tu t'agourais Ah ouais, Demon Blast Ah stylé Bon après les dégâts sont pas terribles mais il est stylé Tu vois celui-là par exemple il te donne de la movement speed quand tu l'équipes parce que tu ouais. sur. Ah, ah d'accord. Bon, je veux dire ça cut mais. Bah ça dépend. Si tu veux être rapide, ça peut servir. Hein. Après ah, si tu ne pas. Si, si. Eh <rire> vraiment penser à la faune et la flore. Hein. Bienvenue. Quoi <rire> Bienvenue dans la faune et la flore de Rayclast. Chers Exiles, aujourd'hui nous allons voir des espèces de bulldogs armés de machettes et des putains de. Comment ça s'appelle encore Chaud. ce truc? Non, non, tu sais, les Américains ils mangent avec C'est pas des dindes, c'est des. des turquies! Ouais, mais c'est quoi le... <rire> <rire> C'est pas assez dégueulasse! Des que... grosses poulardes! Et voilà! <rire> Aujourd'hui nous allons voir des poulardes! Les poulardes, euh, et. Euh... Ah, tiens, cliquant sur ce. Ah, c'est mon culé! Ah, ah. <rire> le mec il m'a suivi! <rire> Du le devrait arriver Attends, je vais te demander, est-ce qu'on peut faire un build comme ça Où quand tu touches avec ton arc, ça summon des squelettes tu vois Bah oui justement Moi je veux un build comme ça Tu en as entendu parler ou c'est juste complètement random ce que tu dis ou pas Bah non, je dis ça vis-à-vis de ce sort de ce sort qu'on a là, que j'ai là tu vois Non mais parce qu'au fait, réellement ils ont sorti un arc unique qui te permet à chaque fois que tu tues une cible de créer un squelette à la place. Moi je veux. C'est pour ça que je te demandais si t'en avais entendu parler parce que... c'est non, ça. Ah ben, vas-y mon gars, je te laisse faire. C'est un mini boss. Il fait très mal au cac. Piste D'accord. Bon ça va. La stratégie pas compliquée. Hein. Il met des gros coups. Il met des grosses stars. T'es skiff des grosses stars. Je, je flash. Euh... Par contre il me fait mal aussi. Pourquoi il me fait mal Je suis pacifiste. Fils <rire> de pute. Pardon. Merde. Stop les insultes. <rire> insultes euh, c'est mal. Insultes <rire> c'est mal. La drogue c'est mal. <rire> <rire> oh merde. <rire> <rire> tu l'as vu au fond. Non, c'est <rire> oh, ils ont fait une boulette sur la RTBF, mon gars, enfin bref, je Je l'ai peut-être déjà eu vu. Une euh. Adequate performance, Challenger. Je dirais que je ferai un petit bac en ville vite fait pour vider mon Ou alors, non, non, non, non, non, non, non. tu quoi ton en pire. On va jusqu'au boss. Mais les hommes T'as bien mis les voix, on écoute bien les ressources là. Oui, oui, oui. Sauf qu'on t'en parlait, sur... parlait, sur... parlait au-dessus donc... C'est eh bien ça. Très bien ouais. Ok, avançons. On clique Attends, attends, attends, attends. J'ai un boîte dans la main. Appli. Okay. Carré, ouais, ouais, je t'en prie et tout de big arena, mais non, ce grand arena parce que pour une fois c'est écrit en français, <rire> pas du tout, <rire> aucun rapport, un ah bon peu pire. rien à voir, mais bon, Ouh. vous savez quoi déjà? Je, vais... je prends mon pet et on va avancer tout tranquillement. Chut. Fais juste gaffe aux statues. Parce que contrairement au statut de l'acte 3, celles-ci, elles font mal. Il y a des des spells genre puncture. C'est bon Mais euh, en, fait, en fait, je t'explique deux secondes. Ouais. Quand on a commencé, je me dis, ok c'est cool. La question que je voulais te poser, c'est est-ce que euh, l'apparence des arènes change au fur et à mesure jusqu'à la dernière ah, arène ouais. Exactement. Et j'ai eu ma réponse et franchement là, je sais pas ce qu'il y aura derrière ce clic. Bah mais prêt euh, ça va envoyer du lourd. 3, Allez. 2, 1, venu dans le gladiator mon gars. Oh sa mère Oh putain On est dans le colisée les gars Attends, je vais aller voir sur le bord. Oh putain Dès le Messi Fais gaffe, fais gaffe au chien, ouais ouais T'as vu lui sort Ouais, j'ai vu, ouais, c'est les chiens d'acteur donc. Euh, ça va ouais, faire. mais t'as vu, ils sortent des grilles et tout comme euh, un vrai colisé. Ouais, trop comme un vrai colisé, ouais. ouais bon, bon, bon, bon. Par contre, euh, je te proposerai un truc si on en retrouve un, t'en viens de mon côté. non, ça c'est, on s'en fout, c'est les gars. Je devrais d'esquiver les choses, fou, hein. Si ouais. tu vois hein, les, les gladiateurs. Ah, bah oui, bah, bah, bah, par exemple, j'en vois un ici. Moi ouais, j'ai ouais, vu un ouais. gros centaure comme ça, bizarre. Ouais, les mobs sont bien foutus. J'en hein. viens voir ici le, le gladiateur, mon gars avant qu'il meure. Brutus. Zoom sur lui. Ah ouais d'accord, ah non c'est un vrai galéditeur genre... Ah ouais ouais, t'as vu en fait relation, le mec il te lance des couteaux qu'il a dans le ventre. Non. Tu vois tu les, les couteaux ah qu'il ah ouais. a dans le ventre, il les sort et il te les lance à la tête. Les gens qui ont fait ce jeu sont bizarres. Par contre on a pris la mauvaise arène, faut faire demi-tour. Ah oui ah Oui, ah ouais, ouais, ouais, En gros il y a des différents chemins, ouais voilà. Je m'excuse, je prends les armes. Franchement impressionnant. Ouais, euh, Ouais, ouais, et tu verras la dernière... Mais mon gars, tu vas voir le boss, et là, si tu commences à toucher au vrai boss de l'acte 4, et là, tu vas te dire, ah ouais, là, ils sont pas chiés dans la colle Là, ils ont fait du beau tu vois. Ouais, non, mais... En plus, la musique épique et tout, franchement, euh... ça claque, quoi Ah, vas-y, trace. Ah non, il y en a deux. Il y a deux rangées de meufs. Ouais, c'est parti, mon gars Oh, putain, ça merde, c'est là ah, ouais, ils oui, sont partout. Les, les centaures font plutôt mal, hein. Ouais, ouais, et leur charge, ils vont mieux leur esquiver. Après, les gladiateurs euh, tout petits, ils sont tellement. Die, a death, was a close gladiator. Trop classe. Je suis Maximus, Decimus et Meridus. Non, non, non, non. Maximus, Decimus, <rire> Meridius. Père d'un fils assassiné. Marie d'une femme assassinée, et j'aurai ma vengeance. Comment C'est commandant de non. les armées du Nord, comme ça. Comment des armées du Nord La classe, quand même, la classe. Si vous n'avez jamais vu ce film, les gars, On, on t'avoue Allez me regarder, parce que c'est une perle. On t'avoue, ouais, déjà. <rire> et regarde juste au-dessus, il y a une meuf qui jette des fleurs, des pétales. Tu la vois Ici, ici, où Ussie Ussie, Ussie, Ussie. Ah, tu les vois plus. Bon, tant pis. En fait, là. tu regarderas à chaque fois au-dessus des portes, il y a une femme qui lance des fleurs. Ah, d'accord. Et au fait, cette femme en question, c'est l'amour de Daresso. Et l'amour de Daresso, si je te dis le nom, tu vas comprendre qui c'est. Si je te dis merveille, ça te dit quelque chose Non. Oui et, Eh le ben, regarde la plaque et écoute ce qu'il dit. Non, tu peux bouger. On hein. d'avoir pouvoir ouais. écrit Si vous voulez lire comme ça directement. Putain, trop cool. Ouais. Par ici. J'arrive. En vrai, quand tu sortis les trois premiers actes, tu savais ce que tu allais faire de la suite, non Mais En bah, fait, en gros, en fait, ils ont déjà assez pour euh, 10 actes. Et en fait, ce qu'ils voudraient à la fin, c'est qu'il n'y ait plus de difficultés différentes, mais juste 10 actes qui progressent en difficulté. Oh, C'est <rire> serait génial, mon gars. Franchement, je kifferais méchant. Et Ce serait chaud. Et hein. ils finissent vraiment par un point, tu sais. Genre, il n'y a pas de suite, quoi. c'est fini. Ah parce que là c'est pas fini je suppose à la fin encore. Oui oui voilà, enfin, pour l'instant en gros ils sont pas fini complètement l'acte 4, ils voudraient mettre un petit truc euh, de finisher, mais dans l'état actuel des choses il est... tout est là en fait. Il manque juste un petit truc à la fin, je vous expliquerai quand on y sera, mais rien de bien qui, qui ferait une grande différence. Quoi. Mais euh, je suis impressionné par l'histoire en fait, Vous commencez quand même, vous êtes exilé sur une île dégueulasse quoi. Enfin, ouais, là là j'ai l'impression que l'île se transforme en continent c'est <rire> Ouais ouais c'est ça en fait. Là maintenant et les, les sais... montagnes de, de la chose quoi. Et tu sais pas où t'es, enfin tu sais pas pourquoi, et au final toi, enfin ce que j'aime bien dans ce jeu en vrai, c'est que ton personnage il n'est rien, même à son pic de puissance. Enfin au moment on arrive à la fin l'acte 4, tu restes, as rien, t'as ouais, oui, jeu du ça. monde. Enfin t'as accompli, hein. accompli des choses géniales. Ah ben regarde ici y'a la porte, Va... pas... c'est toi-même tu regardais juste au-dessus de la porte. Tu la vois maintenant Ah ouais. Ce que je veux dire, c'est que personne ne te dira ah, jamais merci » dans le jeu. Non, en effet, ils sont plus plutôt à te cracher au, fil au visage. Voilà, c'est ça, même quand t'as fini, t'as tué, tué, tué le monde entier, bah écoute, t'as tué notre dieu, d'accord enfin, C'est gentil quoi. Enfin, voilà, tu vois, tu sais. Ah, une autre plaque. Je vais, je vais la mettre à lire vite fait, on va la dessiner comme ça. Oh là là, trop cool ah, Le mec, il était à fond in love et Putain, son quoi. amour lui aura coûté la vie. quoi parce que merveille, on a bien vu en l'acte 1 qu'est-ce qui, qu qui lui est arrivé. Hein la fille, au fait, a été. Euh, on lui a mis une malédiction sur sa face et toutes les nuits elle se transformait en la deuxième fa Ah, fais gaffe, des gros boss ici Ouais, j'ai oublié Comme <rire> serais... dans Shrek Ouais, comme dans Shrek, Bon, je reste amusé un peu avec les boss Non, non, moi je traite de députer tous les loups du monde. Là. En fait, euh, je mourrai peut-être. En fait, je fais pop tous les loups, c'est. Parce que je tourne en rond, du coup je tourne. chier quoi, ça merde. T'es où Je t'aide Mais je suis à. Il y a un million de loups derrière moi quoi. C'est quoi, on va courir On va tout faire pop, pour sera mieux. Massacre de loups Merci. Que quelqu'un appelle la S.P.A. Pierre. Et y'a un J-Well au sol. T'as tué de boss ou pas euh, Ouais, j'ai ai tués Ouais je les ai même pas vu t'sais. Il y a un Cobalt Jewel ici. Donc en fait en gros il y a trois boss, il y a un Summoner euh, qui claque aussi Flame Blast, il y a un Archer qui lance la trap ouais. et il y a un Cac qui fait des coups de Cac. Je c'est les jaunes, moi je bats le temps. Je bats le je Allez, passage. Ça va faire là On y arrive. On va arriver à Daresso mon gars. Et Daresso je pense que je vais même te laisser le faire solo. Enfin je vais rentrer, te regarder et t'expliquer la strat. Et je vais te regarder galérer. Franchement méchant. il fait super mal hein. Je t'aiderai si je vois que tu galères T'es ouais, méchant Regarde-moi hein. oh. ça, c'est joli La zone est superbe quoi Il est long celui-là Je pensais que c'était un monstre, oui, oui. <rire> Ok, on y est. La reine des lames. Attends, je bois un coup. On voulait pas, si se donner du bruit. non, pardon, pardon j'en je pouvais plus. Tu vas te strat rapidement. En non. gros, tu vas combattre euh, contre Daresso. Oh. Daresso, c'est une espèce de gros oh. dueliste, on mon gars. Attends, on bouge pas avant quand t'es rentré. Bon, oh, bah tant pis. En tout cas, Attends, il fait. Son il dieu fait dieu. son blabla. Ouais, il a... voilà. et c'est parti, mon gars. On dirait que c'est de la merde. Oh, il se déplace extrêmement rapidement, il crée des petits nuages dp que tu vois autour Il faut esquiver les nuages dp, quand il fait ça en gros il va se démultiplier et t'attaquer au centre Il faut que tu bouges de là Il a aussi euh, trois grandes attaques rapidos, il a plusieurs dash En gros il faut énormément de qualité, quand il commence son, euh, son enchaînement bouge directement latéralement il faut pas que tu restes droit devant lui ça, Oui c'est un peu, on dirait un, comment ça un freezing pulse mais euh, il C'est ça Et les nuages dp aussi, il reste vraiment pas à côté de ses ça, ouais, ça, ça, ça, ouais. ah, ça va il bouge pas donc ça c'est cool Ouais, par contre, tu peux mettre des DPS, euh, voilà, mais sinon. Euh... Et quand tu vois, si à un moment il se met à genoux et qu'il commence à y avoir une aura rouge, arrête de le DPS, tout le dégât que tu vas lui mettre pendant cette phase là, il va sustain. D'accord, en vrai, il va se heal. Exactement, oui, voilà. Donc il est bien fucking stylé, cette attaque je la trouve superbe. Il n'y a pas, euh, comment dire bon, Au lieu t'aider un peu à le DPS Ouais, non, bah, niveau de DPS, je suis nulle part. Hein. Il n'y a pas de mob qui proc pendant le combat pour régénérer les potions non, non, non. Ah merde, hop, <rire> attends Là, ouais. tu vois, c'est à il va regain, donc là, je lui mets des dégâts et il regain. Oh, On coupe DPS à fond Ah putain Mais c'est ça, bah, tu vois les dégâts qu'il fait pourtant je suis level 45, hein, Ouais mon gars. ouais c'est plutôt mal hein. La phase mec, la phase Oh merde j'ai oublié Ouais c'est pas grave oh. Merveille bon, Une hyper concentration, Bon ouais, ça va, tu je... je... me cher quand même Ouais ouais je me super la misère Je te laisse finir Et la phase Ouais j'ai oublié tant pis Ça va s'agir quand même. Ah, d'accord, en gros, ça. La, la, la taille de son sort augmente au fur et à mesure. Exactement. Ok, ok, intéressant. Go, oh, mon golem, balédé! Ouais, je suis pas trop de DPS, hein. Franchement, je suis plus trop de vie. Oh, on va le finir alors. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, stop Oh, oh Le cochon <rire> Oh, bah t'as un level up d'armure là au sol. Attends, attends, j'aspire. Putain, <rire> ça a pas bad, hein. Franchement, sympa, ouais. Et c'est juste un des premiers boss, hein. C'est un des premiers des gros. Très très sympa. Euh, du coup. Putain, mon gars, un unique, ça c'est bon, ça. Ah, ouais, toujours. Alors, 90% increase Evagine Rating, 46% Priority. je peux pas être Ignite, très bien ça Mais surtout pour la prochaine zone 10% increase Physical Damage, range, weapon... Ah c'est bien ça Ah putain, moins 7 de Physical Damage taken from a une attack, donc ça va, c'est parfait Oh c'est rentable, franchement j'aime bien en plus le 10% de dégâts en tu plus Tu l'as vu du coup pas Putain il est, il est assez stylé, enfin je veux dire c'est... Mais oui ah. j'adore l'adore aussi enfin, Ce que euh, je veux dire remue, les gars tu la trouves superbe. Parce que les gars, étant donné le fait que ce jeu propose des armures moches de base, celle-ci qui, ma Et fois, que les belles sont payantes. pour être bien mieux, je la trouve belle. Bah, hors vidéo, je vais te montrer un truc après. Ouais, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé de ce petit boss Tout seul, ça. Enfin, je sais pas, à deux, je pense que j'aurais pas pu le tuer, je passe pas, DPS pour tuer sa vie, parce que je pense que j'ai l'impression qu'elle a doublé par rapport à normal, j'en sais rien. Euh, J'ai hâte de le, try, de le try une fois tout seul pour voir si je suis capable de le buter parce que là heureusement que t'es là quoi ouais, ouais mais pas mal pouvoir, hein, sinon donc, euh, franchement ouais sympa. Et tu vois mécaniquement il est pas mal aussi il te demande de bien esquiver de pas euh, rester euh... sta euh, statique ça m'a impressionné en fait c'est euh... je m'attendais quand enfin, tu m'as dit à un moment bouge latéralement quand tu bouges latéralement maintenant pas bouger latéralement faut se barrer au bout du monde quoi bah en fait si tu Parce bouges latéralement son, en fait, tu euh... remarqueras que ces attaques sont en cône donc si tu te tiens loin de lui si tu bouges latéralement ouais, c'est un quoi. peu comme euh, c'est un peu comme mon spell Alors, regarde là de loin ça tire vers le centre c'est pour ça que tu latéralement t'es tranquille bah ça s'écarte c'est un moment enfin le mec il te bute mais la moitié, il prend la moitié de la salle avec un spell quoi. <rire> enfin... Euh, un peu comme ça quoi. C'était un réso, chers amis, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu aussi. Euh... Ouais, on va arrêter la vidéo ici et pour la prochaine vidéo c'est ce bon. sont... comme le guerrier. On vous fait des bisous, on vous dit à très bientôt, j'espère que ça vous plaît. Encore une fois n'hésitez pas à laisser les commentaires en dessous de la vidéo. Euh, des commentaires juste même juste pour discuter, ça nous fera toujours plaisir de vous répondre euh... dans la mesure du possible bien entendu. Et euh, donc vous dit à très bientôt. Et ciao ciao et à tcha -tcha. À la prochaine tcha -tcha. les gars.